Yo, ça y est, Ross, j'espère que vous avez tous la forme. Moi, ça va. Alors, aujourd'hui, je vais vous parler brièvement, rapidement, de la nouvelle Husqvarna, qui est KTM. Vitpilen euh, et Smart Vitpilen qui va être en 901 cm3 donc forcément euh, ça va être du bicylindre, hein, si je vous ne vous attendez pas à avoir un 900 monocylindre, euh, ça s'appelle, pas déconner, je sais qu'ils avaient sorti la super moto, je l'avais eu d'ailleurs, la 701 super moto de, de Stroberwa que je n'avais pas du tout aimé, qui était un mono euh, là bon mais ils vont sortir, ça va sortir c'est exactement le même moteur qu'il y a sur la Norden 901 euh, Expedition. Voilà, c'est exactement le même. le même moteur. Donc voilà, un tout gros changement au niveau du design. C'est exactement pareil que les anciennes et euh, Sauf qu'ils ont fait un moteur 10 voilà, cylindres de 901 cm 3 euh, Bon, c'est vrai que pour le coup, ça peut être intéressant hein, parce que ça fait un gros gros mono. Un gros mono. C'est que les anciennes, c'était des monos un gros bicylindre de 900 cm3 donc euh, voilà là, là on attaque quand même quelque chose d'assez d'assez véloce, d'assez costaud le prix ils l'ont pas encore dit mais bon connaissant euh, le ktm et le Cuberna, c est, c est la même compagnie c est, c est, ça va être très cher hein. vous ne vous attendez pas à avoir quelque chose de pas cher ça va être minimum minimum du 12, 12 13 voire plutôt même 13 14 000 euros hein. ça, ça lui.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 Et, euh, et Honda aussi qui, va, qui, qui part aussi sur cette logique on sent bien qu'il se positionne comme Honda Yamaha, Honda fait ça avec la la comme ça s'appelle la merde, j'ai oublié maintenant Là, Hornet la Hornet, la, la Transalp. et vous allez voir que bientôt ils vont mettre aussi sur la CL il y a la CL500, il va y avoir la CL750 ça va être une philosophie parce que ça les arrange forcément quand tu sors le même moteur que tu mets sur tous tes, tes, tes modèles comme ça ça te... Ça te, ça te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 ils vont, ils vont réutiliser leur même moteur qu'ils avaient sur la Norden vous allez voir, écoutez bien, je vous l'annonce d'avance, hein, c'est pas encore étudié mais moi je n'ai plus le sang, ils vont le mettre aussi sur leur une future Duke il y aura une Duke 901cm, future et certain. ça va être comme ça donc, euh, est-ce que je la conseille bon, moi vous je ne suis pas trop euh, fan de KTN ou de même de France. donc est-ce que je vous conseille Si vous aimez la marque, oui